Aïe, ça sent. Alors, faut pas se mentir. Hein. Ça sent quand même mauvais ce début de game. Ça sent quand même euh, vive hein. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a pas de moteur qui s'est fait là. Bah, après, la partie était. Oh, voilà Voilà Ça, c'est ce qu'on veut Aïe, aïe, ça, c'est ce qu'on veut moins mais c'est ce qu'on veut quand même Bénir un totem, t'as deux types d'actions de, vis-à-vis d'un totem. Wow Deux moteurs Malgré un début... Calamiteux, catastrophique... catastro euh, Ça fait quoi, Bénir un totem T'as deux types d'actions vis-à-vis d'un totem. Tu as la bénédiction et la purification. La purification, c'est détruire un totem. Tu le détruis effectivement, sachant que tu as cinq totems dans la partie et euh, des totems peuvent être euh, ensorcelés, à ce moment là tu as une petite flamme euh, jaune, des flammes quoi, et ça signifie que c'est connecté à une compétence du tueur. Si tu détruis, donc en purifiant ce totem, tu détruis la compétence, parce que c'est une sorte d'équilibre, une compétence qui est assez puissante, ça te permet d'avoir une sorte de, de, de levier de tueur. Et euh, en revanche, bénir, c'est un gameplay qui est assez récent, dans Dead by Daylight, c'est que tu attribues à un totem avec une flamme bleue, comme ça, dans une zone, une capacité au totem. Ça fait, en fonction des bénédictions que tu as, tu peux cumuler plusieurs bénédictions sur un même totem, si tu en as plusieurs. Là, j'ai, pour ma part, du soin. Et en plus, j'ai un, une deuxième bénédiction qui consiste à euh, ne pas laisser de trace si tu te mets à courir. Il y a cachette en aura. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ce qui est giga intéressant. Tu veux me poursuivre Quasi okay, hein quasiment Bien, avec grand plaisir, nest Allez, on va mettre cette belle chemise. Pardon! Je suis pas médecin, je suis couturier. Oh. Est-ce que je vais sonner le glas? Oh. C'est bon ça, franchement. Là, ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Les chirurgiens sont couturiers. Je connais cette théorie. Autant dire que voilà, c'est pas non plus. Euh, c'est pas ce qui va nous sauver, hein! Okay, ce qui serait bien, c'est que j'ai un totem ici. Non, non. Genre, bénir! Petit totem, un petit totem. Allez, je me laisse encore 10 secondes de fouille. Seconde, hein. ok, bah, c'est pas foufou, fou, hein? Ok, je peux faire des points de suture. C'est vrai que j'espère gagner beaucoup de points de suture. <rire> cherche un guitariste couturier. Ah il va l'ajouter des, euh, des icônes, des euh, icônes du coup euh, pour savoir ce que font les survivants en termes d'action. Mais du coup visible pour euh, qui Pour les. pour tout le monde Quand Si c'est visible pour tout le monde, euh, ouais. C'est. C'est compliqué, mais si c'est pour les survivants, euh, go. cherche euh, quelqu'un particulier <rire> aïe non pas moi pas moi fais pas ça <rire> arrête Bill arrête arrête il va me main il va me main non <rire> oh. <rire> Allez Bill Billy Bi... Bibi <rire> Allez <rire> Au, secours. Au secours Au secours Au secours Allez, merci beaucoup A bientôt, bien sûr. <rire> Je veux bien que vous me soignez par contre. Bonsoir bonsoir bonsoir. J'espère que le moteur va être fini. Ok va voilà. Ok, Valen voilà ici. T'inquiète, viens de sauver, Ginette. Ginette Ginotte Je ne sais pas. Merci Tao pour le beat. 1500 points pour.. Oh Ok. Hmm. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. On va le finir ce travail. On n'est pas venu ici pour rien. Bah bon, on revient là et.. Les gars, je suis en train de. <rire> J'ai du sang qui sort par tous les ports de la peau, les deux qui sont ok. Et moi je suis là. Ah C'était peut-être pas ma guerre, mais ça sera notre victoire <rire> Et l'autre il se cache, et tout le monde. Oh Je suis <rire> ça Ouais pas de problème. <rire> tu es peut-être pas mécano. Ah non Non, tu l'as amené ici Non, je voulais... Je voulais utiliser... Mon agent sceptique, que j'ai pas utilisé du coup, parce que je me suis soigné. Oh, quel dommage. Oh là là. Réfère les 4% et faire ça à la suite. Oh là là. Bon, les amis, on est amis. <rire> <rire> les gars, <rire> les gars, tout fout le camp, les gars. Les gars, on est amis. A, M, Ami. Allez. Ça ne va pas. Non. Allez, bambouselé. Ouais, bambouselé. Non S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît plus Non Oui Allez, on sème On se coure, on se coure, on se on On a ok, hein? On a ok, grave. Moi j'ai. J'ai grave cru. Je savais que je pouvais compter sur un Je savais que je pouvais compter sur un On vient non Ils sont. Gardien de sang. Gardien de sang. Invocation gardien de sang. Gardien de sang apparaît. Gloire à l'entité. Je t'offre ceci, l'entité. Allez, gardien de sang. Invoque les portes qui nous condamneront tous. Allez. Allez. Oui Oui J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné J'ai gagné, j'ai gagné, gardien de sang J'ai gagné, gardien de ça <rire> Oh oui, oh l'entité Oh l'entité oh, et... oh, gloire à l'entité <rire> Gloire <rire> Oh... <rire> Cultiste du chaos Oh oui, maître Non, fais pas ça oh. Quoi Mais... <rire> <rire> oh. <rire> Gloire à l'entité Ouais, qu'est-ce que tu veux, qu que tu veux Mais arrête Arrête de me coller Mais qu'est-ce que tu veux Ok. <rire> du coup, on en parle ou comment ça se passe <rire> Je, je, je sais pas, genre. Ça pour avoir euh, activé souple. J'ai pas tout compris. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre On va aller voir troisième jeton, c'est ok. Ok. <rire> Nan no, ok. Ok. Ouais, ouais ok. Non, c'est très bien. C'est très bizarre. Hein. Franchement, la partie est super giga bizarre. Ok, ok. Ça, ah, c'est trop bizarre. Hein. Ok, ok, ok. Et ils vont finir par les faire des moteurs. Ok, là-bas, c'est là où c'est ok. On va aller là quand même. Ce moteur, c'est ok. On va voir s'il y a un moteur qui se fait là. là que ce moteur se fasse. Il faut qu'il passe par ici, ce serait bien. Non, ils sont descendus. Très bien. On va les suivre. Ils sont allés faire le tour. Donne-moi, donne-moi, donne-moi Donne-moi du swag Un skill, forcément. De francement de sourcils. On va voir ce qui se fait où, quoi. Ok. Franchement, elle est trop bizarre, cette partie. Ok, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi Ok, J'ai en face. Ouais ah, demain demain demain demain Ok Allez saute oh, c'est chaud hein Ok Bon on va continuer on va pas on va pas se chercher hein. On va pas chercher autre chose Voilà Prendre ce qu'il y a à nous. Ok, très bien. Ok, compliqué, hein. Compliqué cette histoire. Elle est là, palette. Non, oui, non, oui, non, ok. Je l'ai perdu, je l'ai sûrement perdu. Allez, ah, là. J'ai vu les éraflures. Ok. Ok, ça continue, hein. compliqué pour moi. Elle est là, elle est quelque part Là Un, deux... DONNE-MOI Très bien, super. Ça va être un peu compliqué pour moi, là. Ok. Bah, un go du coup. Ah, ça change pas grand chose, hein. Ça te met juste euh, pas bien. Euh, je vais t'amener. Enfin. Euh, T'as juste bloqué l'équipe de 30%. Oh, ok. Bah, tu peux, tu peux, hein. C'est vraiment le. C'est le truc qu'il faut faire. Ma bah, palette, hein. Ouais, c'est le truc qu'il faut faire. Elle est là en plus. Très bien. Il y a ça qui fait disparaître les empreintes. On va probablement retourner. Sur... Euh, dans un placard. C'est le truc qu'il faut faire. Je vais arriver. Là, il y en a un qui est parti. Le deuxième. Qui okay, est là aussi. Merci, Bradani. Ouais, bah très bien. C'est quoi bah, ok. Tu ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. ok. Ça se joue à Moi, je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Merci, Bradani. Merci, Scouty. Pour les 9 mois, c'est un mauvais bébé que nous avons là. Franchement, c'est un mauvais bébé que nous avons là. Et là, nous avons... Mon obsession qui est là. Euh... Saute. Ah ouais. Euh... Ouais, ils forcent. Euh... Ils, sont... ils ont raison. C'est ce qu'il faut faire. C'est totalement ce qu'il faut faire. Et il y en a un qui va qui va y laisser sa peau. Ils vont dans les placards. Pour ça. Pour éviter d'être one shot. C'est un avantage. Qui se donne. Euh, c'est un truc euh, qui est assez connu. Pour contre Kemps. Ça. Non, je sais pas comment est-ce que c'est libéré pour le coup. Hop hein. C'est un truc assez connu en fait, à faire. Et là, elle va... Euh... Alors... Et dedans Que j'avais vu, j'avais vu son cul hein. Ok, donc on va aller de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Ok. Il y a le temps d'aller en face. Bah ouais, ouais. Non, placard. Bah ouais, placard, bah très bien. Trois, trois moves. Trois, trois moves. De... Enfin voilà. <rire> un, ce qu'il y a en soi... Euh... Rien changé pour elle, en fait. Il y en a un qui va s'en sortir. Bon, elle a fait gagner du temps. Ok. Pas de problème. Et on va voir quelqu'un qui va s'en sortir. À moins bien sûr, que je l'attrape. La RNG, elle est en ma faveur. Si la trappe s'ouvre ici. Ah, ok, gagné par abandon, oui, c'est là, ok, pas de problème, oui, bah, on se met d'accord, check, oui, pour la gloire de l'entité, respect et mort sur tous tes descendants, sur 666 générations, prière d'accepter cette offrande Hm